C'est au ou Superstar Comme vous voulez, je m'en fous. C'est toi le chef d'esquad, Virginie. Superstar, Superstar. Vas-y, tu perdras Oh là là, si c'est si, Zach si, qui demande Superstar. Ah, hein. C'est pas que je le demande, c'est que je le réclame. <rire> je réclame <rire> I want to go Superstar. Y'a y a un type avec nous. <rire> non Ouais, non. Je vais un type. Il peut-être ah, peut devant ou sur les côtés, mais... Ah, close à moi Ouais, il est... ouais je le vois. Décapte-toi. Il a une balle. Oh, what Il est pas mort eh bah dis donc Balle, il va me je pense. On arrive vers toi Boyer On ouais. arrive vers mid je pense Je vois pas où il est pour l'instant Go reste ensemble On est, es est vers les caisses Ah on l'entend à gauche Sur moi Sur RAM, fait... Sur M Sur M Sur M sur oui, oui oui oui oui Il va me finir Ah on est loin on est loin Allez allez il allez. est vraiment low Il me jette une grenade Moi je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne Il me finit pas il me finit pas Yes. Oh, là, go, attends attends il y a encore un autre mec Il y a encore un autre mec attends Il était dans un sale coin enfoiré Par là bas il y a un type par là bas Ah dans le sur le toit derrière nous aussi Oh, oh bah ça m'a redown dans la sur moi. Bah ça m'a redown, je viens à peine de me relever, je suis où. Ah oui en face. Hello. Oh quoi il Putain. Il a voulu bon finir toi Non mais c'est vraiment des d'eau hein. Elo lui, nice. Gros j'avance, le mec il est dans le coin et derrière je me... Enfin, oh bah, c'est vas-y je peux rien faire, ouais. Allez goulag. T'inquiète ça... j'entends, close à moi. Ça goulag on va venir. Close à moi. Et close. il <rire> me tient. À gauche. Je joue au son là, je joue au son ah, tout au point à gauche Pario levateur. Il est low, il est low bien joué J'arrive Superstore ouais, Je la stricte c'est moi là, je suis à côté de vous À gauche Mon ah ouais. côté Zach Il va Oh il y a trop de monde, c'est une zone austère Superstore voilà. C'est good Allez ah, bon, on peut acheter de la plaque Oh merde Oh là Oh je suis complètement con aujourd'hui gros <rire> Full bourré <rire> Achète des plaques Zach s'il te plaît Je suis vraiment complètement ah, drunk hein. Faut prendre la voiture Allez go c'est type part. Zach possède bouteille depuis tout à l'heure gros J'ai bu de la gnole depuis 6h du matin Là, je suis, bon, complète... je suis complètement beurré mon gars oui. Je vais me reconcentrer Faut qu'on prenne le camion à gauche Si on meurt tous en bagnole je vais péter un câble Tu vas le prendre Boya Ouais Oh, allo Ouais. c'est moi, c'est moi, sur l'hélico Ah en ils bras. sont au dessus de nous, ils sont au dessus de nous Ah ils sont double hélico wesh ah, Ouais ouais, double hélico Oh les bâtards Pas passe au dessus pas. de nous là, vas-y, je vais les shot un peu oh, bah, net va les shot vers moi là, si tu peux venir Vas-y, go, ouais <rire> ah, oh. pas un ah devant nous, devant nous là Heureusement j'ai un camion Ah, ah il saute, il saute Non il saute pas, il est au top, je le vois Encore de mon côté, encore de mon côté Il a pris quelques balles Brock shield Broke shield J'en ai ai deux, j'en ai deux a terre à terre en haut Un broke shield oui, y a rien On Oh là c'est de le l'escot Slug Ah oui il a un Ok M mort Là là là là Où là Là Il se barre derrière le bâtiment Je vais le chercher ouais. moi Down Il est au sol Il a rappelé son pote Il a rappelé son pote toi ouais. Je suis avec toi monsieur C'était limite hein Oh c'était voilà. un coup de d'RPG sur le camion Heureusement qu'il a tanké Ouais ouais Heureusement qu'il a tanké Parce hein. que sinon euh, Je vais reprendre ouais. la voiture dans le bat là hein. T'étais pas super bien mon pauvre Boya ah oui ah, C'est pour ça qu'il faut prendre, parce que vraiment on prend une voiture, on meurt comme ça, il y a moyen que je rentre la tête dans l'écran Ça <rire> aurait <rire> été 4 Ouais non, moi ça me plaît pas du tout ça. On se une triple coup de RPG, c'est pas ton kiff ah non, ah non non non ça non Ça va, hein. on peut s'en placer hein. Ah ça je... c'est le Superstar Ah ouais. Ouais, je le vois, je le vois, je le vois T'as vu le Superstar, je le vois pas là Je suis en train de monter des rues, je suis en train de monter des rues. Ça lag Envers où Ah il m'a vu Ah je les vois là, là euh, Broxil, Broxil là Attaque down, un down, à Atacus, un down, je un, un, y down y un, un down, down. Ils il vont raise, ils vont raise, ils vont mis une frappe, Touché mis une frappe Touchez encore, touchez encore Derrière nous down Derrière nous weak, pardon Quoi Un mort Là, là C'est mort. Mort, mort, mort, direct, mort, direct. Super, il est mort les gars. Dans le bâtiment, sur moi Mort, mort, instant, mort, instant Super Alors lui, je l'ai outplay, mais c'était quelque chose, hein C'est moi, c'est moi, non Au-dessus vous Au-dessus de vous Au-dessus de vous euh, Broke shield au-dessus. il vous saute dessus, il y en a qui vous saute dessus. Il vous a sauté dessus, en dessous de toi. Ouais, je suis tombé. Euh... Il est juste au-dessus, il va peut-être pas arriver. Au-dessus, Wick Je le raid, je le raid. Au-dessus, au-dessus, il est down. Au-dessus, il est down. Au-dessus, il est down, hein. On va nous push, ouais. hein. Ok, ça, il a push, sauté il push juste au-dessus de ma tête, juste au-dessus de ma tête ici. Ok, il a pas pris le coup de C4. Bougez au C4. Mort. Je joué gros. Let's go. Ça l'a grouille un peu, non ils plein de thunes. Oh enfin, ils avaient vraiment des sales faciès hein. Ouais ils étaient pas très beaux. Ouais. Ils avaient vraiment des, des, des, des gros des gros, gros faciès tridimensionnels. Ah oui, mais toi t'as euh, un trac sur toi Zach que j'avais pas vu. Accroche. Ouais ah ouais. Il est pas loin. Il est proche proche proche très proche. Sur moi, sur moi de mon côté. Ils sont deux. J'ai pas pu les écraser. Boya, il est ah, broxi. Je ah, suis mort, putain terrible, je suis mort. T'as le chien A terre, à terre. terre aussi. Je fini, J'ai Oh, encore une encore, tire dedans depuis le resto! Le resto il a pris des balles! Vraiment. Super, c'était lui qui essayait de nous traquer non? Non, ici le mec, je pouvais tuer pas lui, C'était ah, pas lui! Qui gros, gros, gros, c'est moi qui me suis suicidé, gros! Ouf, On sait pas que t'allais pouvoir me voulais faire le goulag direct! Le traqué il s'est éloigné, what the fuck? C'est bizarre! On a des sous hein! Ouais, je pas, mais il en reste vite! <rire> D'accord! Il met un oscope, il m'a mis headshot instant! Ah ouais, elle Encore elle une traque la fuite elle sur a plus toi, de vie, Ouais un shop de reskin le, Devant le super. Je la lâche, elle est trop low la voiture. Y'a un quad à côté là, le quad Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Vas-y, euh, réa, RISKIN Je peux euh, me racheter une caisse, les gars Pour qu'on a les thunes euh, Zach, ouais, tu peux. Ouais, je vais, mais attends juste, y'a le quad, des gars. Y'a un largage tactique pas loin, à 200 mètres au pire. C'est bon, ah je bon prendre un quad Attends, attends, attends, attends, mais go go go, pire, si vous pouvez y aller, hein, moi je vais là-bas. Ouais, là. go, go. Vas-y, vas-y, bah, go go, ça nous fait économiser des thunes. Prenez des drones pour être comme ça. J'arrive vers le largage. Vous avez combien de kills là J'en ai 8. Boyard Ah, de kills Ouais 6 si ça si, on est sur euh, 20 kills pour l'instant. Il reste 50 bonhommes. Ah, il est super proche ouais. le mec, à la, la track. Il est super proche. Élimination déjouée. il s'est fait tuer. Oh ouais mais il est très proche. Il est un mec très proche. Il doit pas être loin de nous, ouais. De les marchés à Yozak bien ou quoi, bien avec vous les gars la triste c'est qu'on est dans une voiture exposée, ça va nous tirer dessus, on va pas être bien. Hein. Euh, où est-ce qu'il y en a une autre là Ah, il y en a pas trop là, sur la mini oh, que des Ça se passe bien vos games Demande au chat, le chat, ça se passe comment les games pour l'instant dites lui, Ah, hormis celle-ci qu'on est en train de faire. Ah de devant nous ça shot, non Devant nous. Ouais. On va s'écarter un peu parce que si on se prend un coup de roquette et qu'on meurt tous ensemble, le dépôt de la fumée là-dedans. À l'hôpital. Tu vas aussi hurler Oui, il oh, y a des types là, vers downtown. Ouais, ils sont. Oh, dans le sur le, Je les un down. Je saute. Je drop. Je drop. Je drop. Date. Un, un Dan. Il barrait son pote. Il barrait son pote, je pense. Et il y a trois mecs sur moi. Et il y en avait une sur le pont qui avaient drop sur ils le pont. Sont, ils sont restés. Ah sur, sur, sur un, sur un, sur un, sur un, sur un. Et un sur le pont. Et il fumait le fumait le Meriah pas tout de suite. Clem un, bon, un dead. Je vu le mec. Je l'ai vu le mec. Je l'ai vu le mec. C'est bon, c'est bon. J'ai le, hein. le temps encore. J'ai le temps. J'ai le temps. Des fois j'ai le Meriah. Ah les Clem. Ouais c'est bon, c'est bon, bon. Il est lent, il est mort. C'est La Chier. Oh il y a une voiture qui approche. Ah oui, effectivement, j'ai pas de roquette. Ah si, si, j'ai un roquette. Down, roquet. down, down, down, il en reste qu'un. Hello, hello, hello. Bon, ah nice, merde. bien joué, c'est bon, ils sont, morts, ils sont tous morts. Un qui se raise. Allez. Et lui, il est mort aussi. Es GG. <rire> <t 'es devenu. rire> On oh, leur ami, a mis du la. J'espère qu'ils sont contents, <rire> eux. Hein. Ah bah là, faut que écraser là. Faut que j'aille acheter une Autoria, moi. Oh là là, la voiture qui est venue se faire. Les mecs sont en l'hôpital. Ah, dans le dos. Hôpital, les gars. Ah, ah oui. Dans le. Je veux dire le petit truc là. On a besoin d'aide, Boya. C'est la merde. Ils ont une putain de ils, ils, ont une... Zone, ils ont la zone, ils ont la zone, ils ont la zone qui va pêcher. On, on euh, a l'avantage. Je, je me recule, je me recule. Viens dans le bâtiment derrière. On se barre, on se barre, on se barre. Moi, je pense qu'il faudrait prendre l'avantage là, non Faudrait en profiter. Ouais, mais je, je vais me mettre top bâtiment là. Ok, je je sais pas s'il y a un top ici. On va essayer. Oh, il y a un oui, top. Ici. Mec sur moi Boya, fais attention. On est pas bah, avec si, toi. si on se met en haut, on est bien. Je pense. J'arrive, Boya. J'arrive. On le bat. Je eu un. Ouais. Reste là, reste là, reste là. là. Vas-y, je pêche avec toi. Je pêche avec toi. Ok, ils ont pris mais une voiture. là, je ai bon Aller, les ai Ouais si je joue Tu T'étais où les mecs derrière Oui Let's go J'ai un drone, je prends un drone. Vas-y, moi je prends un self. Oh Devant nous, devant nous même étage. Airstrike. Il est heureux, ah bah là je suis très heureux là. Il est dans la tente. Il y en a deux au top là-bas. Oh au top là-bas il nous scope, il nous scope, il nous scope au top là-bas. Il nous voit. Euh. Ah En fait là le voilà. mec qui est là, là, là aussi, open field, je vais essayer de le jouer. Là ah, y a des mecs en parachute, ils ont gagné leur goulag, ils... les mecs, les premiers qu'on a tués, oh, Zach. Okay. Avec la voiture quand ils nous ah, okay, ont push. Je vais in. les attendre, je vais les attendre okay. bord de nous... gaz. Faut qu... Viens rejoindre les skins, euh, Boya, parce que là c'est toute une team, ils au sniper et tout, bon, c'est la merde. Je vais l'attendre bord de gaz, je vais l'attendre bord de gaz. Je sais s'il est mort, je sais pas, je le vois plus là. Moi je vous attends, les gars. Parce que là ils nous scopent et tout c'est trop la merde Je suis avec Clem Clem à ta droite il y a aussi du bord. Il est de... une balle il est une balle. Il, est down, il est down il est down le mec C'est bon il est mort il est mort je vu La zone va revenir vas y on va arriver Ouais faut qu'on se barre Faut qu'on se barre Faites les gars ils sont en hauteur et ils nous scopent au ouais. euh... y, y, oh, y en a un peur. qui est donnent... Il en reste ou. Moi j'ai un airstrike hein si vous ouais, e pillez, Ah je pense est que tu dois Airstrike au-dessus de la colline là où j'ai ping là. là haut là ah, ah oui l'ai vu. Ah il y un airstrike déjà Non c'est pas moi c'est pas moi ça Flash moi en haut Moi aussi je suis en train de monter J'arrive J'en vois deux j'en vois deux sur mon. Derrière toi mort direct on voit deux sur mon cardiaque, ici, hein juste ici, juste ici. Un oh. donne, Devant bon moi T'es donne, C'est down je gros, c'était lui, c'était lui. Je pêche, je pêche je fait Super, les gars, j'arrive. A ma droite, à ma droite Mort bon, Je me mets down, des potes, Encore joué, super. Encore il a un. Ah, devant, il a un self, il a un self, je vais ça. On a Mastune. Tu, tu, tu l'as fini le gars à droite Ouais. Non, il s'est self Non, il sert c'est bien joué. Peut-être des mecs à gauche derrière nous, j'ai pris une balle derrière Derrière nous, j'en ai tué un à un moment pendant que j'étais en train de monter. Regarde pour l'instant, il reste combien 237 mètres à droite, 300 mètres à gauche. Il y a du monde en face là-bas, il y a trois shops à mon avis. Les mecs doivent revenir, c'est la dernière zone. Vous voulez pas tenter celui à droite avant Non, 55 Un go à gauche, il le plus de kills à gauche, je pense. Oh, vous m'avez converti à la M4 RPG, c'est sombre. Ah, mais obligé, t'as vu les mecs quand ils nous empêchent en voiture À droite, ça se tire dessus. ils sont sur le shop, sur le shop, les mecs. Ou c'est que c'est pas la zone quoi? Attends, attention, on est en train de se spread les gars. J'en capte un 50 mètres devant, 43 ouais, mètres y en à devant. Y'en a de votre côté, y'en a un de votre côté les gars, ouais. 35 mètres, il, il va sur faire le largage peut-être. Peut-être sur le, peut le largage ouais. Ah, attends, de mon côté là, ouais. Ouais, il doit être sur le toit à mon avis. Ah ouais, je le capte pas là. Je l'entends, je l'entends? Je viens vers toi, euh, Cam. Toi sur moi, je crois? Je suis en train de courir. Oh ça me tire dessus euh, de loin ah, Il est sur le toit ah, le mec 12 mètres à gauche Il va être sur le toit les mecs Ouais c'est où le toit Attention ça m'avait tiré en face là au sniper euh, Clem oh, ça a foncé côté Là devant moi pas. il putain il vient de tomber dans le vide cet enculé mais, Ok un là, un là, un là, un là, un là Regarde il va arriver à gauche là où j'ai ping à ma gauche, à ma gauche Derrière le mur, je derrière le mur uh, Down oh, J'en ai, ai down un hein. Mort C'est à droite oui. Attention Boyer on est pas que toi et attention le gars au top là sur le toit là. Je prends un drone au chat Ouais je vais prendre des plaques moi surtout. Attention à droite on le scope plus mais peut-être est-ce qu'il a pris son sang froid au largage. Ouais il y a moyen. Je vais acheter des plaques moi. Là y a un drone dessus. J'ai besoin de là sur le... Je sais pas comment on monte. Je vais prendre un drone. peut pas Pop un drone. Oh ils sont au même étage. Au même étage que nous. Même étage que nous sur la droite. Attends sur la droite. Attends sur la droite. Boya, Boya on se concentre d'abord sur sur la droite. Et tout seul Boya pour l'instant on est devant. Ils vont être devant. Face à gauche Down Il y a ses potes. Il y a ses potes. Down, down, down, down, encore, encore, encore, derrière. Et... Au, fond, au fond, au fond, au fond, au fond Ok il est, il est touché, il est touché On a fini un, il est low, ouais. il est low, Bien bah, je bon, c'est goer Tu, bon, tu peux bon. me raise voilà, là, sur moi. Boya fais attention, fais attention, t'es tout seul ouais, salu... Oh le RPG ce truc de salopard Encore un air strike, les le gars. deux Nice, bien joué ça, je suis en train d'avancer vers toi bon. On arrive vers toi euh, Boya Attention à regarder la zone Là, là, la, là, là, je crois Au dessus Il me semble, ouais ouais, à droite Touché, touché à droite Touchez, vas-y Je vais essayer de monter, je vais essayer de monter pas retouché cette fois Ok j'ai retouché bon. à gauche Je vais voir, putain je vais me mettre des plaques 2, 2, 2 à l'intérieur, 3 à l'intérieur j'y crois pas putain ils sont low Ils sont 3 dedans, ils sont 3 dedans Je suis en train de revenir vers vous il y avait... Plus de shop en plus Oh, c'est chaud ah, bon, est ya, aurais vrai, est merde, Ouais Boya t'aurais dû rester avec nous gros, t'aurais dû rester avec nous en en revenir. Non mais j'avais des kills c'est juste que... Tu t'es trop éparpillé tu sais. Ouais mais tu t'es éparpillé de ouf, c'était dur oh. pour nous après Pas d'argent en plus Ah on a plus de thunes là De toute façon il reste que 6 types contre toi là 6 types, 3 teams Ils sont partis là non Genre j'ai cru entendre le... Gaffe le gaz en train de push, tu vas pouvoir avancer un petit peu mais... Non, Ils vont bouger avec toi les mecs, hein. ils vont être lents de ouf hein. qui est mort, il reste 5 mecs, 2 teams Ah il est là, il est là devant toi, devant toi On le au sol instant Ouais juste en dessous à gauche. Ouais juste en dessous à gauche. Faut, faut que tu bouges le gaz en train de push. Ta gauche, à ta gauche, fais gaffe. Ok, il reste deux teams 4 mecs. Ouais. Ça oui. se tape, ça se tape. C'est les derniers, c'est les derniers. T'as dit c'est 4 Il reste un, bien, un mec, reste un mec, il reste un mec. C'est celle fraise, ouais, il est là À l'intérieur, à l'intérieur. Il doit être là, je pense, hein. Ok, dans le bâtiment, je suis pas sûr. Ouais. Ah, il est juste là, derrière le, derrière le mur, là. Il va sortir à la fenêtre. Hein. Il va sortir à la fenêtre, ouais, le, le gaz va push, de toute façon. Il est là. Le let's go! go. go. Eh, on a let's go! Games, go. 18 kills! <claps> <claps> let's go! Le plus de dégâts, insane, save go <claps> Et <rire> eh bah ben voilà on faisait pas des belles games jusque là, bah ben, vous me croyez quoi on serait pas mort on aurait eu combien On aurait pu avoir en fait 2-3 kills de plus je pense. Ah à la fin, fin j'ai pris 4 kills hein Ouais, ouais moi bon. les, les deux derniers là qui étaient dans le bâtiment je les aurais eu. Ah, je suis, bon, euh, moi je suis mort j'ai si de deux mecs j'ai pris des kills. Oh là là mon dieu. Ah t'as pas eu les kills en plus J'ai oh. je fait le troisième madame. Merci euh, pour euh, <rire> les GG dans le chat. Bon j'avoue des coups de RPG se sont perdus. Mais... <rire> mais on fait ça pour euh, enlever les campeurs, les gros bâtiments, belle game. C'est vrai que c'était une belle game. Vas-y on va voir les stats. Combien de kills On va voir ça. Des mecs. 47. Alors 18 et 15 ça fait 33 et 14, 47. 47 kills. On va faire la 50. Ouais, on a eu une 50. 47 chier, kills. Hein. Magnifique. Ah ouais, ça lavait le lobby là. Oh cette game, elle m'a fait plaisir. à la fin, j'avais peur, là, le RPG, putain, ça merde. Après, moi, comme je disais, la dernière fois, c'est vrai que le RPG, c'est pas ouf. Mais en fait, la manière dont on s'en sert en rushant pour enlever des mecs dans les bâtiments, je trouve ça moins choquant que ces mêmes mecs dans le bâtiment. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, pour ça, c'est bien. Puis t'as vu les mecs qui nous ont push en voiture tout à l'heure On aurait pu le RPG, c'était fini. Parce qu'en soi, c'est vrai que le RPG, c'est pas ouf. Tu vois, c'est même un peu cancer, tu vois. Je le reconnais, c'est vrai que c'est pas le plus beau jeu. Tu le chat, on est honnête, tu vois, je le reconnais. Mais d'une certaine manière, la manière dont on l'utilise, en, en peuchant les bâtiments et en, en downant les mecs dedans, c'est plutôt pas mal. Go YouTube. Vous n'inquiétez pas, ça va aller YouTube. Donc le problème, c'est que YouTube, là, avec les quelques kills RPG C4, ça va être les commentaires. Ouais, ouais vous êtes des bâtards, y'a des, ah bah des oui. RPG. Bon, bah après, 4 bah, Si on joue avec, parce que bah, parce que c'est fort, c'est tout. Ils ont qu'un patch. Hein. Moi, je, je, ça me fait pas plaisir de jouer RPG, faut pas croire. Hein. Ouais. En tout cas, sur YouTube, j'espère que vous avez kiffé la partie, parce qu'elle, elle va aller sur YouTube. Mettez un pouce bleu, pas de pouce down, hein. Faites, même si le RPG, c'est pas bien. Oui, <rire> et, je aide, et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous